Dans cette vidéo, nous allons présenter les principaux objets qui seront utilisés en géométrie, à travers leur définition, des représentations qu'on peut en faire et leur notation. Commençons avec la droite. Par définition, une droite est un ensemble illimité et rectiligne de points. Comme cet ensemble de points est illimité, ces dessins n'en représentent donc qu'une partie, et on peut donc les prolonger autant qu'on le souhaite. De plus, il faut savoir que par un point donné, il passe une infinité de droites. Dans cet exemple, on a tracé quatre droites passant par le point A. On dit alors que ces quatre droites sont concourantes en A. Il faut savoir de plus que par deux points donnés, il passe une unique droite. On peut la tracer en plaçant le bord d'une règle, le, don, le long de ces deux points. Dans cet exemple, on a tracé la droite passant par les points A et B. Elle se note la droite AB ou BA, avec des parenthèses. Regardons maintenant ce qu'est un segment. Par définition, un segment est une portion de droite limitée par deux points, appelés ses extrémités. Dans cet exemple, on a tracé le segment d'extrémités A et B. Il se note le segment AB ou BA, avec des crochets. Un segment se caractérise par sa longueur, la mesure de la distance entre ses deux extrémités. Dans l'exemple précédent, la longueur du segment AB est 5 cm. Cela se note AB égale 5 cm, sans crochet ni parenthèse. Regardons maintenant ce qu'est une demi-droite. Par définition, une demi-droite est une portion de droite limitée par un point appelé origine. Dans cet exemple, on a tracé la demi-droite d'origine A passant par le point B. Elle se note la demi-droite AB avec un crochet, puis une parenthèse. Au-delà du point B, cette demi-droite est illimitée. On peut donc la prolonger autant qu'on le souhaite. Attention, les demi-droites AB d'origine A et passant par B, et la demi-droite BA d'origine B passant par A, sont deux objets distincts. Il suffit de se référer à leur définition ou de regarder les deux illustrations suivantes. Définissons maintenant ce que sont des points alignés. Des points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite. Dans cet exemple, les points A, B et C sont alignés. On peut voir que le point A appartient à la droite BC. Cela se note ainsi. Si on place un point D qui n'est pas aligné avec A et B, alors on peut voir que le point D n'appartient pas à la droite AB. Cela se note ainsi. Terminons avec la notion de milieu. Par définition, un point est le milieu d'un segment s'il appartient à ce segment et s'il est à égale distance de ses deux extrémités. Dans cet exemple, dire que M est le milieu du segment AB signifie que le point M appartient au segment AB et que M est équidistant de A et de B. En conclusion, ces différents objets et notions sont à la base du travail en géométrie et il convient de connaître les définitions et notations par cœur. L'étude des figures géométriques en sera grandement simplifiée.